Tu as compris Si mon frère pouvait se lever de la tombe... Il va faire quoi Et voir son derrière. Regardez-moi, mon fiancé. Quelle voiture m'a mis là Si je me déçais pas acheter sa main 8. J'ai dit la voiture là, il pas sa main 8. Il vient ici manger tous les jours. Laisse-moi te dire ça. Si vous voulez sortir, avec lui et sortir depuis Tu te ventes avec quoi Un livreur <rire> Commerce, fais comme moi. Tu as compris, d'or? Je cherche mon argent et je connais cuisiner. C'est pour ça qu'il marche derrière moi comme ça. Ton frère mourrait derrière moi aussi comme ça. Elle faire l'a fait la connaissance à l'arracher du deuil. assis eu à l'app. Oh. N'importe quoi. Ils vont venir me trouver ici. C'est mon bureau. Donc, comme ça, Roger, vous vous connaissez Mais écoute, chérie, mais qu'est-ce que ça insinue, hein? Mais tout à l'heure, elle connaissait l'activité que tu mènes. Elle connaissait ton prénom. Et toi, devant elle, tu étais terriblement perturbé. Mais qu'est-ce que ça insinue, chérie oui? J'étais perturbé parce que tu étais gênée, toi aussi. Hein? C'est un cafétéria. Hein? Je t'ai promis, le mariage, je vais t'épouser. pas peur, chérie. Tu bisous, bisous, bisous. Tu Alors Et le marché Ah ça va Les clients me dérangent parfois Maman Choco Fais-nous le crédit Moi ça me met mal à l'aise Mais je trouve qu'avec du temps Ça va aller Oui Tu sais Il euh, n'y a pas de marché sans crédit hein, Mais il faut limiter le crédit ouais. Parce que trop de crédit c'est une le de marché. Voilà. <rire> Et comment tu trouves le cadre Oh, le cadre est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ah oui. Ah. Ici, c'est 3W, il marche. Ah bon Ça, c'est le cadre des hommes nobles. Donc, je suis aussi noble. <rire> <rire> J'espère qu'avant moi, quelqu'un d'autre ne t'a pas fait découvrir un endroit aussi somptueux. Pexam! Et ton feu marie Mon feu marie même dans un bail, il amené jamais. Je comprenais, ça parler parlé du restaurant. Mais je n'avais jamais été, il m'avait jamais amené. Quoi Oh mon Dieu Tout ce qu'il savait faire, c'était seulement de rationner. Je fais le ménage, je prépare à manger et le soir on dort. c'était tout. Oh, c'est pas gentil ça. Ah. T'inquiète, on va changer ça. Merci beaucoup, ça. <rire> On va changer ça. Merci. Tu sais, j'ai eu une petite commission sur la vente de deux appareils et je me suis permis de t'offrir ceci. Merci beaucoup. Okay. Et c'est pas tout. Ah bon. Je t'amène à bois de nuit à la fin de la semaine. Oh! oh <rire> danser? Ah oui. J'aime danser. Tu vois? Regarde comment, regarde comment tu as changé aujourd'hui. Ah bon? Un petit maillot, une culotte. Et c'est bien. <rire> J'aime bien les petites culottes Matelo. Je peux me ça? Ah oui! Tu suis pas Maman Choco? Je suis Maman Choco. Alors pour <rire> habiller ton nom. Maman Choco. Merci beaucoup ma chérie. Merci. Maman Choco, il faut habiller ton nom. Merci. Non, je vais te garder. Merci. Je vais te garder. Je vais te, je vais te offrir tout ce qu'il y a de bien. Je vais te sortir de temps en temps. T'inquiète. Merci beaucoup, ma, tu ma chérie. Sais, Merci. La vie est très courte pour la vie triste. Exactement. Tu as encore beaucoup de temps devant toi. Yes. Alors, mets-toi Je vais t'aider à faire ça. <rire> oh, je suis tellement émue. Ouais. Hey, la copine des copines. C'est comment aller ça? ça va. Mais. Tu es toute belle là. Merci. Allez, allez. Tes lunettes là, non, c'est la magie seulement, ma copine. Eh oui, c'est tu sais que je ne fais pas de la dentelle. Qu'est-ce que tu amènes chez moi? Bon, je venais te voir et te saluer. C'est vrai, j'ai un petit souci. La formation, ça va? Ça va, maman, je me débrouille du mieux que je peux. D'accord. Tu te rappelles de, de Christian? Christian de l'autre jour, là. Oui, c'est lui. Il a encore fait quoi, ma copine? Je dois lui faire une surprise. J'ai envie de lui faire un bon petit repas. Hum. Comme tu connais même peu pareil, comme quoi, là, ma copine. Hein? massa, ah, Voilà. Oui. Bon, pour ça, je veux que tu mets mettes demi je vais lui faire une surprise, Vanessa. Quand tu as eu l'idée de ta surprise, tu ne comptais pas sur moi. Donne ne compte même pas sur moi comme tu es arrivé là. Franchement, bats-toi comme tu peux là-bas. Michel, tu es sûr que tu es ma copine Donne-moi 500 s'il te plaît. Me fais une surprise, pourquoi tu réagis comme ça? Toi la fille, hein? je pense qu'on t'a seulement fait ça au village, franchement. Une belle fille comme toi, avec toute la beauté, des bouts, là comme ça, là, avec tout ton charisme là. Tous les jours, si tu n'as pas les problèmes de 100 francs, c'est 200. Si ce n'est pas 200, c'est 300. Tous les jours valait ça. Non, franchement, tu exagères. Yeah. Hm. Tu veux me dire qu'on te donne pour le transport ici?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 Il a dit que quand tu passes ici là, si c'est pour les futilités comme ça, ne t'arrête plus ici. Quand tu as tes conneries, là, continue ta route. Ici là, c'est mon lieu de service et il faut apprendre à respecter ça. C'est la dernière fois. Il veut plutôt voir ici. Il veut comment de la surprise. C'est ton problème. Surprise mon œil. Je dis, la fille est sûre qu'elle est ma copine. Tu demandes 1500. Elle est incapable de te donner. C'est quoi cette histoire?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 Pour suivre dans la vie Chose promisee, chose prête Directement